Mes chers amis, je suis très content d'être de retour chez BlackBerry QNX pour partager des bonnes nouvelles avec vous. QNX est reconnue ici et à travers le monde comme une entreprise à l'avant-garde du progrès. Une entreprise qui cherche sans cesse à repousser les limites du possible et à élaborer les technologies de l'avenir. Aujourd'hui, plus de 120 millions de voitures à travers le monde utilisent leurs logiciels qui sont conçus chez nous. Des tableaux de bord intelligents, des systèmes Bluetooth sécurisés, ils améliorent l'expérience de conduite de milliers de personnes. But if brands like Audi, Ford, BMW and Toyota place their trust in QNX's software, it's no coincidence. QNX has built a stellar reputation as one of the most reliable and cutting-edge software providers in the world. We all know that the key to any successful company is having the right workers with the right skills, and all of you here at QNX are a great example of that. You embody the culture of innovation that exists not only here in the National Capital Region, but in the minds of countless Canadians right across the country. But companies like yours also know that to succeed, they need to adapt to the changing realities of the industry. When it comes to the auto industry, things like self-parking and automatic braking are rapidly transforming the driving experience, and of course, it's only the beginning. We're already talking about driverless cars, using machine learning to get us from point A to point B. The cars of the future are bound to be not only autonomous, but also connected to one another, communicating between them to make our roads safer. Pour un leader global comme like QNX, cela représente une opportunité sans précédent pour but croissance. Mais, bien sûr, la fierce. est La race pour a top spot dans la nouvelle économie a déjà commencé, et si nous voulons voir les Canadiens prendre la we nous devons avoir leurs backs. Today, le gouvernement of Canada investit 40 million de dollars pour aider QNX à concevoir et à développer une nouvelle plateforme the pour la prochaine génération de véhicules. Think of this new platform as the central nervous system of your car. It will consolidate things like lane assistance and blind spot detection, so that the cars of the future are safer and more reliable. Today's investment will help create more than 800 good jobs for Canadians over the next 10 years, and maintain nearly 300 more. Jobs that will help parents put food on the table and save for their retirement. Jobs for young people, women, Indigenous peoples or new Canadians, as the company will also be implementing a diversity and gender equity plan to increase representation. QNX will also add a thousand co op opportunities for students, work more closely with 10 post secondary institutions, and create new scholarships for young women and Indigenous people. QNX ajoutera un total de 1000 placements coop pour des étudiants, en plus de collaborer plus étroitement avec 10 institutions postsecondaires et de créer des nouvelles bourses d'études pour les jeunes femmes et les jeunes autochtones. Une partie des fonds servira également à accroître la capacité de recherche et de développement de l'entreprise au Canada. Finalement, QNX investira 5 millions de dollars dans le domaine de la cybersécurité. L'entreprise travaillera avec d'autres innovateurs canadiens et l'ensemble de l'écosystème pour, par exemple, mieux protéger nos véhicules contre des cyberattaques et des nouvelles menaces. L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour le Canada et surtout pour les Canadiens. En faisant des investissements ciblés dans une entreprise qui a déjà fait ses preuves, on peut non seulement appuyer sa réussite future, mais créer de bons emplois et de nouvelles opportunités pour les Canadiens.